Je suis junior de Solidarity City. Je suis dans ce, le sous-groupe du Intersol. Moi, c'est Cédric, Je fais aussi partie également de euh, Intersol. Euh, il y a quelques années derrière, j'étais un réfugié. Je suis arrivé ici. Je me suis dit, ok, bon, d'accord, blaise. Bon, je crois que maintenant tu peux te retrouver dans un endroit que tu peux avoir tes droits. Mais bon, je me suis rendu compte que c'était pas facile. Donc Du coup, je me suis approché de certains mouvements politiques. J'ai trouvé ces gens qui se battaient pour les droits des réfugiés, euh, qui s'appellent toujours InterSol, International Solidarité, qui est le nom de notre groupe au départ. Si on a créé, c'est par rapport à un mouvement canadien qui est passé sur Berlin, qui nous a parlé de vie sanctuaire. Une ville où tout le monde aura accès à un pouvoir de décision, pouvoir à l'hôpital, pouvoir à l'école. Ils nous ont expliqué leur projet, comment ils ont pu les installer dans certaines villes au Canada. On s'est jeté dans le projet, on s'est dit « Ok, bon, on va essayer de mettre toutes les structures en marche, on va choisir des thèmes politiques pour mettre Berlin comme une ville sans, sans tuer. Et nous, pour cette année, on s'est centralisé sur la santé. La démocratie aujourd'hui, comme elle est organisée, c'est un peu la dictature de la majorité sur la minorité. Et ça, ça me fait très mal. Qu'on mette de côté certaines minorités simplement parce que d'autres ont décidé que les choses doivent marcher comme ça. Ça, c'est ma façon de penser. Je le dis honnêtement en parlant de moi, je ne veux pas enrober le côté démocratique qui fait des élections. Qui, oui, c'est très bien qu que chacun aille voter pour certains trucs dans la vie. Mais il faut toujours, dans toutes les élections, tenir compte de la minorité parce qu'elle reclame quelque chose. Et ça, il faut tirer le roi dessus pour essayer de voir si ça va dans le bon sens, pourquoi pas les écouter nous sommes les humains, nous sommes égaux, que nous sommes les que tu aies la peau noir, blanc, jaune. Euh, on aimerait vraiment que le monde essaie d'avoir le même regard qu'on peut avoir sur un animal domestique à la maison, sur l'humain qui passe à côté de soi. Parce que ça respire, ça parle. Il ne faut pas regarder parce que c'est quelqu'un qui vient d'ailleurs, qu'est-ce qu'il fout là et ça, je crois que euh, si ce message peut toucher quelques cœurs, enfin, qu il faudra qu'ils essaient de changer leur façon de vivre. C'est tout ce que je peux l'envoyer comme message.